Dans sa sourire Demande 22 Gardez le bon cap, celui de sa souveraineté et de la voix du cœur Béni sois-tu, Père bien-aimé Béni sois-tu, Mère bien aimée Béni soit l'amour vrai et éternel Qu'il me guide en tout à chaque instant Et me permette de garder le bon cap Celui de la souveraineté de mon esprit, de mon cœur et de mon âme Afin que chacun de mes souffles devienne magie pure et bienfaisante Pour chacun et pour tous Merci